Alors, bonjour à tout le monde! Bonjour! Ah, salut! Alors, ce matin, ensemble, on va voir ce beau passage de Jean, chapitre 11. Je vous ai dit la dernière fois que je suis le chouchou de Dieu, parce que j'ai des passages extraordinaires à partager avec vous. Et ce matin, c'en est un de ceux-là. Alors, ce matin, on va parler de la mort, un sujet joyeux, n'est-ce pas? Pas vraiment, parce que habituellement, quand on fait face à des situations où il y a des gens qui meurent autour de nous, la mort nous bouleverse toujours. Euh, C'est encore plus vrai si euh, les gens sont morts d'une manière dramatique, soit un accident, soit un suicide. Personne reste indifférent à la question de la mort. Personne reste indifférent à la, à la question de sa propre mort. Parce que tôt ou tard, ça va nous arriver. Quelqu'un dit qu'on ne peut pas échapper à la mort et aux taxes. Êtes-vous d'accord avec ça? Alors, c'est. on va y faire face tôt ou tard. Et si on avait à me demander si j'ai mieux enseigner à une funéraille ou à un mariage, c'est une funéraille. Parce qu'au mariage, habituellement, quand tu les gens ils ont hâte que tu finisses. Ils veulent ils sont, les, les, les, les invités ont hâte plutôt au party que d'entendre un, un pasteur parler de Dieu, à moins que les choses de Dieu t'intéressent. Mais à une funéraille, puis surtout, moi je vous encourage, si jamais vous avez l'occasion à préparer vos funérailles, planifiez de faire une funéraille à l'église. Ok parce que l'impact est différent quand vous le faites dans un salon funéraire ou à l'église. À l'église, il y a comme un élément de, de, de respect, de, de, de, de solennité qui est là, que au, dans un salon, souvent, il y a pas, tout le monde ne peut pas être assis, il fait chaud, on a hâte du encore une fois. Mais malgré ça, on a quand même une meilleure oreille pour une funéraire, pour un mariage parce que naturellement les, la mort ça nous interpelle la mort nous pousse à nous interroger sur dieu la mort nous, nous pousse à nous interroger à nous intéresser au sens de la vie parce que c'est un sujet qui est important et la bonne nouvelle c'est que dieu il y a des réponses dieu nous a donné des, euh, des réponses dans la Bible pour nous aider à comprendre le sens de la vie et le sens de la mort. C'est vraiment une bonne nouvelle. Jésus, euh, c'est le seul qui a été dans l'au-delà puis qui est revenu, qui est venu parmi nous, nous dire « Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? » Et à vrai dire, même, il nous dit toutes sortes de choses que, difficile à comprendre, par exemple, quand il nous dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » bon alors, ça veut dire quoi, ça? Est-ce que littéralement, euh, il y a des maisons dans l'au-delà, ou peut-être fait-il référence au millénium? C'est pas très clair. Euh, il nous dit qu'on ne sera pas mariés. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein? Et euh, on va avoir euh, des... Euh, euh, on va être comme des anges, hein? On va, on va manger, on va être comme Jésus après sa résurrection, c'est mystérieux. Êtes Vous êtes d'accord? Hein? On n'est pas capable de tout expliquer. Puis des fois, quand on essaie trop d'expliquer, là, on, je trouve qu'on peut aller dans, dans toutes sortes de directions. Mais heureusement, comme je le disais, la Bible est un livre qui nous donne euh, euh, des informations, de l'enseignement, et ce matin, c'est un super passage pour cette question-là. La mort n'est pas une fin en soi. La mort, c'est pour tout le monde, avec ou sans Dieu. Quelque chose qui se continue après la mort. Et naturellement, avec Dieu ou sans Dieu. Mais ce n'est pas une fin en soi. Et pour ceux qui ont la foi, c'est tellement un encouragement de savoir que lorsqu'on va faire notre dernier soupir, notre dernière conversation, notre dernière pensée, on va aller dans un endroit, un endroit tellement extraordinaire, tellement fantastique que, on, comme j'ai dit, on, on, c'est difficile de se l'imaginer, mais Jésus nous dit que c'est tellement mieux. Il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de, plus de veuvages. Ça va être vraiment la félicité parfaite. Alors c'est un encouragement pour nous et c'est pour ça que même l'apôtre Paul va dire, euh, là, la manette, ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est-tu un code 13? Non, euh, je ne peux pas changer les... Euh. Oui, je l'ai ouverte, là. là. OK. Bien, euh, non, ce n'est pas ça. C'est « Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » « Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Alors, nous, là, on possède quelque chose que ceux qui ne connaissent pas Dieu n'ont pas. Nous, on sait où on s'en va. Hein? Et je, je le répète souvent, la mort pour nous n'est pas une punition, mais quoi? Une promotion. Parce que on va vers quelque chose de mieux, et ça, si tu le comprends pas, ben forcément quand tu vas être confronté à ta propre mort, tu vas être angoissé, tu vas avoir peur. Bien que la Bible dit que la mort c'est le dernier ennemi, donc c'est pas une étape facile à passer, mais c'est quand même pour nous qui avons l'espérance, c'est quelque chose de glorieux. J'ai déjà partagé hein, qu'il y a une douzaine. Euh, dans les années euh, 2014, euh, j'avais une maladie puis là euh, et, et, et, je pouvais faire partie d'un pourcentage de gens où c'était sérieux que j'étais pour mourir. Puis mon sentiment là sincèrement, j'étais dans la salle d'attente à l'hôpital, c'était je vais être libéré de Louis. C'était pas une punition. C'était enfin je vais pouvoir adorer, comme on a lu tantôt dans ce beau passage d'Apocalypse, chapitre 5, que Jean-Pierre a lu, là. Hey, on va chanter des cantiques glorieux à l'agneau, on va proclamer sa majesté, sa grandeur, sa splendeur. Ça va être glorieux. Je vous le dis, les frères et les sœurs, ça va être glorieux. Tellement plus gorieux, glorieux que la vie sur la terre ici. Alors, euh, je vous invite à prendre ce fameux passage dans Jean chapitre 11, notre exposition euh, de l'évangile de Jean, et on va regarder ce passage qui nous parle d'espérance, qui nous parle d'assurance, et merci Priscilla pour, euh, pour les, euh, les cantiques ce matin. Est-ce que tu les avais fait en fonction du passage? Bon, en tout cas, ça, ça tombe vraiment bien. Alors, Jean, chapitre 11, un long passage. « Il y avait un homme malade, Lazare, de Bethanie, village de Marie de Marse, C'était cette Marie qui nous oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. » Quel beau passage, hein, quand Marie essuie les pieds de Jésus. On peut comprendre l'affection de Marie à elle. Elle a compris qu'elle a été beaucoup aimée par Jésus, puis elle est à ses pieds là, puis elle est juste remplie de reconnaissance. Après avoir entendu cela, Jésus dit :« Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où ils étaient. Il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui disent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, à te lapider et, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas douze heures par jour? »« Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. »« Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. »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 Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était depuis quatre jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem à quinze stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla devant lui et lui de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison.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 Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, «Lazar, sort ⁇ Lazare, sors !⁇ Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bornes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, ⁇« le et laissez-le aller ⁇ Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que Jésus, euh, ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Tout un passage, n'est-ce pas, un long passage, mais qui valait la peine d'être lu pour bien le comprendre. Alors, euh, cette histoire est, est bien, bien simple, l'histoire de quelqu'un dans laquelle Jésus a une relation avec une famille qui l'aime beaucoup et dont le frère, l'un des membres de la famille, est malade et qu'ils implorent Jésus de venir le voir pour qu'il puisse être guéri. Jésus, volontairement, il décide d'attendre afin de s'assurer que Lazare est mort. Et là, par la suite, se dirige vers la mort. Jésus a plusieurs conversations avec les membres de la famille, finalement, se présente au tombeau, on ouvre la, la pierre du tombeau et Jésus ressuscite Lazare. Jésus nous dit au verset 3 dans ce passage que cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Une maladie qui n'est point à la mort. J'ai marqué le verset 3, mais euh, euh, ma référence n'est pas bonne. Là. Mais Enfin, c'est un des versets qui sont là. Cette maladie n'est point pour la mort. Autrement dit, ce que Jésus affirme, c'est que c'est, il va utiliser cette situation là pour nous enseigner quelque chose de vraiment important. D'une certaine façon, la mort de Lazare est secondaire, ou la résurrection de Lazare est secondaire, parce que Jésus veut interpeller les lecteurs ici. Il veut nous interpeller pour notre propre vie, ou même quel est le genre de relation qui nous unit avec Jésus. Ou même encore, et c'est tout un des éléments centraux de l'histoire, dans quelle mesure votre foi est vraiment enracinée en Jésus. Est-ce que votre, votre expérience spirituelle est juste justement une expérience où vous êtes vraiment connecté à ce Jésus-là, et que c'est cette connexion-là avec Jésus qui va faire toute la différence quand vous allez être confronté à votre propre mort. Si Jésus est un personnage secondaire, quelqu'un de loin dans votre vie, ça va interpeller inévitablement la façon dont vous allez vivre la mort. Comme je l'ai mentionné, Jésus ici a une relation spéciale avec cette famille-là. D'un côté, vous avez Marc, Marie, Lazare. Et de l'autre côté, vous avez Jésus. Jésus, dans, toutes les, dans les évangiles, n'a pas de relation spéciale comme ça, avec une famille, comme cette histoire-là. C'est une relation unique. Jésus avait une relation spéciale avec les apôtres, les disciples, mais avec une famille, c'est la seule situation dans laquelle on, on le constate. La ville de Bethanie est en réalité... Aujourd'hui, la ville de Lazaria, parce que faisant référence à la résurrection, euh, à la résurrection euh, de Lazare. On apprend que Jésus aimait vraiment cette famille. C'est pour ça qu'on dit qu'il avait une relation privilégiée. Au verset 3, c'est écrit « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade, celui que tu aimes. » Donc, Jésus avait des relations fréquentes. On pense que Jésus couchait régulièrement chez cette famille-là. Donc, à Jésus, celui que tu aimes, il le dit au verset 3. Puis au verset 5, c'est répété aussi « Jésus aimait Marthe, et sa sœur et Lazare. » Répété à deux reprises. Lorsque Jésus a vu la peine de Marie, au verset 33 nous dit qu'il a été ému devant sa souffrance. Il a été sensible à sa souffrance. Il a compris sa souffrance. Et même au verset 35, lorsque euh, Jésus s'est présenté au tombeau, c'est écrit « Jésus pleura », le plus court verset de la Bible, qui démontre encore une fois l'humanité de Jésus, à quel point il est sensible. Euh, de ce qui se passe autour de lui, et particulièrement pour ceux qu'il aime. Et ça, c'est nous aussi. Si Jésus a cette compassion-là, cette affection-là pour cette famille-là, nous qui sommes connectés à lui, nous qui sommes ses frères et ses sœurs, nous qui sommes euh, ses brebis, comme on a vu la dernière fois, à quel point il a aussi cette compassion et cet amour-là pour nous. Et même devant la foule, lorsque Jésus s'est présenté, c'est écrit que la foule disait « Voyez comment il aime la part Donc, beaucoup d'émotion, beaucoup d'affection, beaucoup de compassion. Certains commenta commentateurs, il faut le dire, disent que les compass la compassion que Jésus démontre est peut-être plus reliée à l'incompréhension que la foule ou les, la famille a envers Jésus que par la compassion de Jésus envers cette famille-là. Quand Jésus a pleuré ou quand Jésus a été ému, ses, ses, ses sentiments seraient des réactions au manque de foi ou à l'incompréhension des gens autour de lui qu'ils ont de lui. Dans le fond, j et ça c'est aussi dans le texte, c'est que certainement que tous les, les personnages dans l'histoire ont une compréhension limitée de Jésus. Mais même s'ils ont une compréhension limitée, comme on va le voir dans quelques instants, ils avaient tout de même la foi. Ils croyaient, même s'ils ne comprenaient pas tout. Écoutez, moi, quand j'ai donné ma vie à Dieu, là, il y a 40 ans, ma compréhension que j'avais de l'Évangile, c'était gros comme ça. Okay? Est-ce que ma théologie était bonne? Pff, on repassera. Mais il y avait quand même quelque chose qui était là. Il y avait cette... Cette relation-là que je voulais avoir avec Jésus, qui était présente, même si ma compréhension était limitée. Alors, même si Jésus ici euh, démontre des émotions parce qu'il se sent, pas il se sent, mais il voit l'incompréhension de la foule autour de lui, il ne pas moins que Jésus aimait cette famille-là. Euh... Cette histoire, la maladie de Lazare, euh, même si la maladie est secondaire, comme je le disais tantôt, ça demeure quand même un élément central qui nous révèle quelque chose. Ça nous révèle l'existence du péché. Le péché, ce que ça fait, c'est que ça, excusez-moi l'expression, ça a tout scrapé. Ça a magané les relations, ça a magané la création, ça a magané. Euh, notre relation. Notre relation entre nous, notre relation avec Dieu. Et là, euh, on ne peut pas y échapper. Tout le monde est contaminé par le péché. Et le péché, c'est pour ça que tout chaque, tous et chacun de nous, à moins que Jésus revienne, on va connaître la mort. On ne peut pas y échapper. J'aime ce passage-là dans lequel Pierre il dit « aimé ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Le contexte est un contexte de persécution. Alors, il dit « Soyez pas surpris que vous êtes persécutés à cause de mon nom. » Mais ce passage-là, je pense aussi, ça laisse aussi sous-entendre qu'on ne doit pas être surpris qu'on va vivre des difficultés sur la terre. On ne doit pas être surpris qu'on va être malade. On ne doit pas être surpris qu'on va avoir le cancer. On ne doit pas être surpris qu'on va avoir des difficultés. Tellement de chrétiens sont surpris de vivre ces choses-là. Tellement surpris de vivre des épreuves. Mais pourtant, c'est le monde dans lequel on vit. C'est un monde brisé. Puis parce qu'un monde brisé, mon petit Caleb qui a 7 ans, à moins que Dieu fasse un miracle, va mourir. Ce n'est pas surprenant. Pierre, il dit, ne soyez pas surpris. Et soyez pas en colère contre Dieu si vous vivez la maladie, si vous vivez des limites, si vous vivez des handicaps. Ça fait partie du monde dans lequel on est. Soyez réaliste. Les chrétiens, et malheureusement, quand j'étais jeune pasteur, j'enseignais une femme de, de moralisme dans lequel je disais « Bien, si tu fais si tu obéis à Dieu si tu suis les voies de Dieu tout va bien aller dans ta vie. » Bien, c'est pas trop trop ça qui arrive. Hein? C'est vrai des fois que, que ce que Paul dit dans, dans Galates chapitre Galates chapitre 6 verset 7, il dit « Ce qu'un homme aura semé il le moissonnera. Hein? Alors je mange beaucoup de patates frites. Ça veut dire que ça se peut que euh, mon corps va faire patate. <rire> mais, euh, mais ça, c'est de la semence puis de la récolte. Mais, mais c'est pas toujours ça. C'est pas toujours ça. Je parlais avec une dame là, puis. Elle, ça a été le choc de réaliser que son mariage a été un échec. Pourtant, elle dit, j'ai suivi Dieu, j'ai fait la volonté de Dieu. Comment ça se fait que ça m'arrive? Je pense à mon voisin en face. C'est un jeune que j'aime beaucoup. Puis là, je le vois. Là. Puis il est toujours avec une nouvelle femme. Puis, tout ça, tu sais. Si j'avais à le conseiller, je dirais quoi? Mets ta foi en Dieu, puis là, tu vas trouver la femme de tes rêves, puis tu vas te marier, puis tu vas être heureux. Il ne faut pas faire ça. Mais j'ai fait ça. J'ai fait ça et, euh, et euh, ce n'est pas vrai. Le, le, on vit dans un monde brisé. Puis parce qu'on vit dans un monde brisé, les relations sont difficiles. Ça, ça se peut que vos enfants ne suivront pas Dieu. Ça se peut que vous ayez le cancer. Ça se peut que vous ayez un enfant malade. C'est le monde dans lequel on vit. On ne peut pas y échapper. Cependant, Jésus va utiliser cette histoire cette triste histoire, pour nous instruire. Il va nous instruire deux choses de cette histoire-là. La première chose, il va nous instruire sur son identité. On a déjà vu ça au début dans l'Évangile de Jean. Les miracles confirment l'identité de Jésus. Ça nous confirme que Jésus est le Messie. Le mot « Messie » le mot hébreu, fait référence à l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, le mot grec, c'est le mot « Christ ». Mais les deux veulent dire la même chose, « Messie Christ ». Le Messie Jésus, Jésus Christ, celui que Dieu devait envoyer, le oin de Dieu, celui qui était pour venir sauver les hommes de leur péché. Les, le peuple juif attendait un libérateur politique, un libérateur militaire, parce qu'il voulait, voulait être libéré de l'oppression romaine. Jésus est venu nous, nous libérer du péché. Jésus est venu nous libérer de l'oppression du péché. C'est une libération spirituelle. Lorsque Jean-Baptiste est en prison, qu'il était peut-être découragé, peut-être dépressif, whatever, je ne sais pas, mais il demande quand même à ses disciples, « Est-ce que Jésus est vraiment celui qui devait venir? » Alors Jésus a répondu à Jean, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. » « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent et les morts ressuscitent. » Toutes ces manifestations-là sont une preuve que Jésus est le Messie. Première vérité que nous enseigne cette histoire. Deuxième vérité que nous enseigne cette histoire, c'est que ça nous démontre, par la résurrection de Lazare, la puissance de Jésus sur la, sur la mort. Et c'est pour ça qu'on peut mourir dans la foi, mourir dans la confiance, parce que Jésus est vraiment tout puissant sur la mort. Et non seulement sur la mort pour Lazare, non seulement pour la mort dans nos vies, mais pour sa propre mort. Jésus est pas seulement puissant pour guérir les gens, Jésus est puissant pour ressusciter et pour nous ressusciter. Alors, Trois chose que cette histoire-là nous enseigne? Le but de ces miracles, on vient d'en glisser un mot ici. Pour eux, lorsqu'ils ont, les sœurs ont demandé à Jésus de venir guérir Lazare, c'est que c'était ce que Jésus faisait. Jésus guérissait continuellement, mais là, dans leur esprit à eux autres, puis ça, ça revient à quelques reprises dans le texte, ils s'attendaient que Jésus était pour guérir, mais le fait que Lazare était mort, leur espérance était terminée là. Il a manqué son coup. Il n'est pas arrivé. Il n'a pas pu le guérir. Il n'a pas pu faire ce qu'on s'attendait. Puis ça, c'est intéressant parce que on est parfois comme ça dans nos vies. On demande des choses à Dieu, puis là, Dieu intervient d'une autre façon. Et dans cette situation-là, Jésus intervient d'une manière encore plus glorieuse. Non, il ne fait pas juste guérir, il va ressusciter Lazare. Et les sœurs lui font presque des reproches. et lui disent, « Jésus, si tu avais été ici, là, il ne serait pas mort. » Marthe fait le même genre de reproche. « Jésus, si tu avais été ici, il ne serait pas mort. » Leur compréhension, même s'ils croyaient vraiment que Jésus était Dieu, que Jésus était vraiment le Messie, leur compréhension était limitée. Et là, ce que Jésus va faire, c'est qu'il va s'assurer que Lazare est vraiment mort. Il va attendre. Ça a pris au moins une journée pour que les sœurs envoient des messagers rencontrer Jésus pour qu'ils sachent que Lazare est malade. Jésus attend deux jours. Là, on est rendu à trois jours. Puis, une quatrième journée pour Aller à Bethany, quatre jours, c'est pour ça que les sœurs disent que ça fait quatre jours qu'il est mort. Autrement dit, Jésus est mort rapidement, pas Jésus, Lazare est mort rapidement, et Jésus veut s'assurer que tout le monde comprenne qu'il est vraiment mort. Même, même les disciples, ils ne comprenaient pas ce que Jésus était pour faire, puis ils ne comprenaient même pas pourquoi que Jésus était pour aller à Béthanie. La sœur, Lazare, dit, il est vraiment mort, il sent mauvais. Ça fait déjà quatre jours qu'il est dans le sépulcre. Alors, il y a trois buts à ce, à ce miracle. Premier but, la gloire de Dieu. Verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. La principale préoccupation du ministère de Jésus, c'était la gloire de Dieu. Il recherchait la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que partout dans l'Ancien Testament, toutes les choses, les histoires, les miracles, sont écrites pour que Dieu soit glorifié. Et ça a été comme ça aussi durant le ministère de Jésus. Dans Jean chapitre 1, verset 14, et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La gloire de Dieu, la gloire du Fils. Lorsque Jésus s'est présenté à Marc, il lui a dit au verset 40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc Jésus était préoccupé toujours par la gloire de Dieu. De la même façon, dans nos vies, on doit être préoccupé par la gloire de Dieu, comme c'est écrit ici, « Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend du jour au lendemain. Parce que souvent, on fait des choses pour nous-mêmes. Hein? Par exemple, moi je lutte, avec la crainte des hommes. Je veux être aimé. C'est ça qui... C'est comme ça dans ma vie. Et faut, je me bats toujours avec ça. Je pas toujours à ça, mais je me bats toujours avec ça. Je veux être aimé par les gens. Alors c'est facile pour moi que mon ministère se détourne de la gloire de Dieu pour que les gens m'aiment. J'ai beau être un pasteur, c'est quelque chose avec lequel je lutte. Parce que, puis quand, des fois je ne suis pas toujours conscient, mais quand je suis conscient, ça me dérange beaucoup. Je me souviendrai toujours, la première fois que j'ai enseigné dans l'église, ah, le temps passe tellement vite. Et, et, et là, le pasteur est de me voir, puis l'église, ah, c'était bon tout ça. Et Louis hein. Puis, puis là, la deuxième fois que je vais enseigner, là, ils vont encore aimer ça. Puis là, je m'en souviendrai toujours, les amis, je vous le dis, ça a été un, un moment où Dieu m'a brisé dans la vie. Et là, j'enseigne, puis là, je tiens, puis là, au moment où je m'assois, là, je réalise que ce que j'ai fait. J'ai voulu impressionner les gens. Puis ça m'a profondément humilié. Je vous le dis. Je, je, « Mais t'es tellement wack, Tellement que pendant quelques jours, je dis, « Moi, je ne vais, je vais plus enseigner. Je ne vais pas enseigner parce que c'est horrible, ça. » Donc, quand je suis nerveux, pourquoi vous pensez qu'on est nerveux? À ah, quelque part, c'est de ce que les gens vont penser. La gloire de Dieu, quand on sert Dieu, quand vous servez à l'école du dimanche, quand vous servez à la louange, préoccupé pas par nos habiletés, c'est bien d'avoir des habiletés, mais préoccupé par quelque chose de beaucoup plus grand, la gloire de Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire. Paul dit « Qu'as-tu que tu n'as pas reçu ?» Tous nos habilités, nos talents, la santé, la vie, notre image, tout ça, c'est des cadeaux de Dieu, sur lesquels on n'a pas de contrôle. C'est Dieu qui le donne pour sa gloire. Comme je l'ai dit aussi tantôt, la deuxième raison, c'est pour confirmer son identité. Celui qui, qui vient pour nous sauver, le Messie, le sauveur privé, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. On, avait, on a tous été contaminés par le péché, puis on avait besoin de quelque chose de parfait pour que qu'on puisse entrer dans le ciel. Parce que le ciel est un endroit parfait, pour les gens parfaits. Quand j'entends les gens qui croient qu'ils vont aller au ciel parce qu'ils ont fait une bonne vie, bien, tu te trompes. Personne ne peut faire une, une assez bonne vie pour rentrer dans le ciel. C'est pour ça que la croix, c'est un transfert. Mon péché, ma condamnation a été transférée sur Jésus, puis la justice et la perfection de Jésus a été transférée sur moi. Je n'ai aucun mérite. Même la foi est un don de Dieu. Et le troisième but pour ce miracle, c'est pour préparer sa propre résurrection. Dans quelques jours après cette histoire-là, ils vont célébrer la Pâque. Et là, il va se produire le plus grand des miracles. Jésus qui, non seulement, va vaincre la mort, mais c'est sa mort qu'il va vaincre. Jésus dit au verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. » Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Vous savez ce qui est de particulier avec Lazare, c'est qu'il est mort après avoir été ressuscité. Il est mort deux fois. Pas de sûr? Euh, Puis même, il était où, là, tu sais, pendant la première mort? C'est un grand, mystérieux. Hein? Mais il est mort pareil. Il ne pouvait pas y échapper. Et là, Jésus, lui, a vaincu la mort. Plus jamais mort. Et il nous dit que celui qui croit en lui, quand même il serait mort, va vivre. Quelle promesse extraordinaire. Je vous le dis, priez pour la saisir, cette prière-là, cette vérité-là, parce que, je l'ai déjà dit ici, j'ai vu des chrétiens bien mourir, puis j'ai vu des chrétiens mal mourir. Des chrétiens qui étaient fâchés de mourir. Mais, tu ne réalises pas, mon frère, ma soeur, tu t'en vas avec Dieu. Et Vraiment comme ça, qu'est-ce que je pouvais dire? Ça se prépare, la sérénité. Vous allez vivre, vous allez vivre bien mieux. Verset 27, Marthe a répondu à Jésus, Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Elle confirme l'identité de Jésus. Les moyens de ce miracle, le moyen de ce miracle... Jésus veut susciter la foi. C'est comme on vient de le lire ici. La foi est un élément central dans tout le passage pour être capable d'expérimenter la résurrection des morts, vaincre la mort, aller vers la vie, ça prend la foi. Marthe, malgré sa compréhension limitée qu'elle avait de Jésus, avait la foi. Elle fait des déclarations sublimes. Je, je peux comprendre qu'elle avait, avait une compréhension limitée. Parce que qui sais qui pouvait croire que le Messie ressuscitait, c'était dans, dans le domaine de l'impossible. Comme j'aime le dire, Marie et Marthe, et même la foule, avaient une compréhension de premier niveau. Puis Jésus, dans ce passage-là, nous amène dans une compréhension de deuxième niveau. Ils auraient souhaité la guérison... Mais Jésus, il propose quelque chose de tellement plus grand, la résurrection. Mais Marie, Marthe, était une femme de foi. Elle a dit, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais même dans cette situation-là, elle dit, « Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Écoutez, c'est de la foi, ça. Là. Elle a une compréhension limitée, mais elle a tellement confiance dans Jésus. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe, toujours au premier niveau, elle répond verset 24, « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. » Regardez, elle avait une bonne compréhension de la résurrection des morts à la fin des temps, pas comme les Sadducéens. Mais là, Jésus lui dit, ah, il dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui, moi, qui croit en moi, vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra, ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et là, elle répond, elle fait une déclaration sublime, une des rares. Elle dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Il n'y en a pas eu des grosses confessions comme ça dans le Nouveau Testament. Pierre en a fait une. Hein? Quand Jésus a posé la question, qui dites-vous que je suis? Et là, Alors Jésus lui dit, il fait aussi une grande déclaration, parce qu'il dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et Marthe, elle, dit, elle affirme que Jésus est le Christ, qu'il est le Fils du Dieu vivant, celui qui devait venir. Seuls ceux qui ont la foi dans le Messie vont obtenir la résurrection de la vie éternelle. Ça prend la foi. Croire que de mettre toute sa confiance que Jésus est le seul qui peut nous sauver et nous pardonner nos péchés. Cette confiance-là totale de prendre Dieu au mot, c'est ceux qui vont expérimenter la vie après la mort. » Je termine en disant les résultats de ce miracle. Bien, hein, naturellement, on n'a pas le temps de voir tous les détails, mais c'est quand même exceptionnel. C'est presque du Hollywood, comment Jésus fait la résurrection. Hein? Il s'assure que tout le monde est là. Il parle fort. Il prie même à voix haute. Et il dit pourquoi qu'il prie. Il dit « Je veux que tout le monde entende ce que je suis en train de prier. » Il dit, il s'adresse à son père, il a la certitude que son père va l'exaucer. Et il ne parle même pas au futur. Il dit que tu, tu m'exauces comme si c'était déjà fait. Même la foule, comme je le disais tantôt, était comme les deux sœurs. Ils ont dit au verset 37, et quelques-uns d'eux dirent Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi. « Faire de sorte que cet homme ne mourut point. » Alors Jésus prie à voix haute, commande avec autorité, il dit aux morts, « sort. Il avait même pas besoin de faire ça, mais là, il fait toutes ces choses-là publiquement pour que la foule, les ceux et nous-mêmes, on puisse entendre ce qu'il est en train de faire. Et là, qu'est-ce qui se produit Lazare se lève, marche avec ses bandes. Je me suis posé la question comment il a fait pour marcher avec les... les parce qu'on voit toujours l'image que ceux qui sont enterrés sont... sont strappés, serrés. Excusez le mot, le mot grec. Ouais, en sautant, puis Oui, en sautant, oui, ça aurait pu... Hein. Mais apparemment, que la façon dont il, il s'était pas serré, donc il avait cette capacité-là de marcher. Et là... Wow, Jésus sort. La résurrection de Lazare produit deux réactions. La première, la foi. C'est écrit ici au verset, non euh, oh, j'ai pas écrit le verset, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui, et, et qui virent ce que Jésus firent, crurent en lui. Ça produit la foi, ça prenait la foi, ça produit la foi. Puis, un deuxième groupe, verset 46, mais quelques-uns d'entre eux allaient trouver les pharisiens et leur disent ce que Jésus avait fait, les ennemis de Jésus. Et là, encore une fois, c'est toujours la même bataille qui a caractérisé Jésus avec les leaders religieux. La résurrection de Jésus est la preuve que de sa propre résurrection et de notre propre résurrection. Est-ce que Jésus a le pouvoir sur la mort? Quelques questions importantes. Comment voyez-vous la mort? Êtes-vous prête à mourir? Avez-vous réglé cette question-là? Est-ce que vos péchés sont pardonnés? Avez-vous confiance en Jésus? Pensez-vous que c'est le seul qui peut vous sauver? Ça, c'est fondamental. c'est au niveau du cœur qu'on doit vérifier ça. Comme avec nos enfants. C'est au niveau du cœur qu'il faut vérifier ça. Croyez-vous que la mort est une fin en soi? Qu'il n'y a rien d'autre qui se passe? Comme la majorité des gens de la société, hein? ils s'encouragent comme ça, ça finit là, ils vont me mettre dans le trou. Puis... Non. Petite nouvelle pour toi. Qui est Jésus pour vous? Est-il le Messie, le Christ, le Sauveur? Dernière question. Êtes-vous des fois déçu de Dieu parce que vous vous avez demandé qu'il fasse une chose en particulier puis que fait d'autres choses? Prions. Seigneur Jésus, moi, je suis en admiration vis-à-vis de -vis toi. Tu es un... Quand on a chanté tantôt, quand j'ai vu tes mains, tes yeux, je me sens tellement aimé par toi. Tu me donnes dans ma vie tellement... de des choses que je ne mérite pas. Et ça, c'est ta compassion. C'est ta miséricorde. C'est ta grâce. Je veux prier, Seigneur, pour chacune des personnes ici, parce que, Seigneur, il n'y a rien d'acquis. On peut être tellement religieux sans avoir vraiment compris l'Évangile. Moi, je te prie, Seigneur, je te prie de tout mon cœur que pour ceux et celles qui n'ont pas compris, que, que, Seigneur, tu puisses te révéler à eux pour qu'ils puissent réaliser que leurs péchés ne sont pas pardonnés. Et qu'ils puissent faire la paix avec toi. Que tu puisses couvrir qu'ils puissent te demander pardon sincèrement du cœur. Et qu'ils puissent marcher avec toi. Tous les jours jusque dans l'éternité. Une relation d'amour. Seigneur Jésus, bénis, je te prie, de tout mon cœur, bénis cette Église. Je te prie pour les petits-enfants, pour que, Seigneur, ils comprennent l'Évangile. Je t'en supplie, donne aux professeurs des habilités surnaturelles, pour que, Seigneur, les enfants puissent comprendre. Je te prie, Seigneur, pour qu'on soit une bénédiction pour notre région, qu'on puisse partager le plus beau des messages, la bonne nouvelle de Jésus. Amen.